c'est Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle grand Mac euh, Mario Mario Nightmare 64 donc tiens ça va démarrer un truc là une euh, un, vous savez là qu'on attend dans le menu principal voilà ouais, ça dort ça comme ça Mario fait n'importe quoi, du coup. pourquoi pour, quoi c'est une porte? Ok, rien du tout. Donc, on apparaît dans cette maison et le micro. Aïe, là. Ah, c'est. Ok. Et. Hey. Donc, euh, ouais, c'est une nouvelle RAM Mac. <coughs> euh, attendez. Oh, on passe pas je... ah, Oh, ouais! Il va faire des sacrés sauts. Attendez, hop, je tourne vers la caméra. Cette, euh... Donc les cauchemars de Marius, ça va donc la remettre, donc un cauchemar le... Ah putain je croyais que c'était des bon, bonbons gentils. Non, tous méchants les bonbons. Ah ouais, elles sont tous méchantes. Il, ah, il y a vers moi, c'est Aïe, ça dans le point de What Ah il a changé l'explosion des, des bonbons. Attends. Voilà, qu'on euh, qu voit où on va donc ça c'est un âme bien encore un des pièces Je crois que je l'avais déjà testé, mais je m'en répétais plus. Mais je crois que en haut on crame donc on peut pas cramer, on peut pas passer par au-dessus. En fait, en haut c'est de la lave que vous donc on peut pas glitcher. Regardez, hop là, la lave, bien hein donc on peut pas glitcher en fait. Ah, on vais dans la lave. Ouais. Ici donc, merci de vous montrer Ça, ah, on va faire le truc là. On a récupéré de la vie, c'est si bien ça. Oh merde Il y a d'autres chemins sur moi. J'ai vu qu'il y avait des trucs en haut. La caméra... Oui, bon D'accord, c'est normal, pas créé par C'est normal que c'est un peu mal géré la caméra, mais quand même, bah, je vais faire un effort. Ah, c'est pas ici qu'on monte. Oh putain, j'aime pas pas ça. Ah putain, il y, a mon... ah, non, il y a mon nez qui gratte. Ah non, putain. Oh, je... Il parle de la vie hein. Ah putain, ça m'a gratté déjà. Oh. F5. Pourquoi F5 Parce qu'au cas où je meurs, je peux revenir là sans... Voilà. voilà. Ah c'est cher ça. Aïe. Ah bah d'ailleurs. Voilà. Vous avez vu. Waouh. Oh vraiment, j'ai fait une sauvegarde rapide. Juste à. Non ah, Je suis même pas mort. <rire> non mais genre, je me fais mal tôt, Ah oh, non, ça va être chance tout. <rire> ah non j'étais grave à la fin Chier oh ah, je, je... je vais faire au moins une étoile dans le jeu on peut faire une autre mac. Hein. On va pas faire que celle là On peut faire deux mac aujourd'hui y Et une autre C'est pas sympa une autre une fois dans notre mer et après on va oh pas cette rampe pas maintenant que vous avez envie de rager on aller tomber on va faire une autre on-mac un plus devant faire celle là on va faire un mac euh, spécifique on va faire Ouais, j'ai pas envie de monter avec ça. Mais c'est tombé. Euh... Ah merde. Ah, mais si oui, ça marche. Ça marche pas. Pourquoi ils m'ont dit non, ça marche pas. Blablabla. Ça, ça marche. Parfait. 19. What Ah, d'accord. Oh putain, on a zéro vie. Donc c'est sur le jeu normal de Mars 64. Donc on a zéro vie. Ah ouais, d'accord, c'est ça le mode raid. D'accord, c'est un peu. Ah, ah, ça annonce la couleur, le mode Alcor. Ah, Très euh, Je sais pas si... Non, en fait j'ai trois remacs. On va refaire le 2 Bon. Oh putain, on perd beaucoup plus de points de vie qu'avant. Oh non, on récupère pas les points de vie. Oh putain. Ah, c'est sale la... Est-ce que je, le coupe fait des dégâts ou pas Non, vois le droit. Un jour. Ah, mais de toute façon, il faut que je monte dans le canon. D'accord, donc c'est sale. Sale donc la version, Ah, d'accord. Ah ouais, c'est pas facile hein. Non mais là, je tombe de cette hauteur d'avance 64, normalement, je... je meurs pas. Hein j'ai plus de vie si tu en perds tu peux pas le récupérer et surtout tu peux pas et surtout tu peux tu perds beaucoup plus de points de vie qu'avant voilà j'ai fait plusieurs donc tu peux pas faire le, le taré en gros hein, entre guillemets parce que dans une carte normal tu peux sauter de cette hauteur normalement tu perds pas, tu mens pas. Ah oh, bah oula Oh putain ouais. c'est c'était étoile-là je l'ai fait plus rapide euh, que près. Donc juste un pique comme ça et hop on a l'étoile. Oh. Quoi Pardon Ah oui, et aussi on reste dans les niveaux. Ah ouais mais sauf que j'ai tout fait en fait.. Où je suis dit, oh là je garde la casquette et tout. Et donc ta game over tiens ah ouais c'est pas facile non plus hein ok bon, moi c'est ces étoiles là je peux les faire mais est-ce que je peux me soigner en moins avec des cœurs ou ah ouais c'est beaucoup plus dur bon, mais si c'est dans le vrai jeu mais si c'est dans le vrai jeu comme Kaizo et eh ben c'est ça, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup, je trouve que ce serait beaucoup plus difficile que Kaizo 64. Parce que Kaizo 64, c'est difficile, certes. Sauf que tu peux récupérer ta vie. Et là, tu peux pas. Une seule erreur, ça va. Mais deux erreurs, en fait, tu meurs en deux coups. Hein, par un Goomba. Alors, imagine par les autres. Je pense que tu meurs en deux coups euh, par tous les mobs. Hein. Donc, faut enfin, attention. Mais je pense que Bowser, là, tu vas perdre euh, tous tes points de vue d'un coup si tu le touches, mais surtout t'as pas de vie quoi, je me demande s'il n'y a pas des vies cachées dans nouveau. Ah d'accord, ouais. Oh putain tu fais un dégât de chute, je suis bon Bon Ah ouais c'est <rire> Ah ouais putain Sur Censurette Castle maintenant. Allez, ah, et... censure Castle. J'espère que j'ai pris la bonne ronde. Ah, tu vois pourquoi il y avait des messages d'erreur. chez ne oui. sais Mario et le château Censurette. Ah non, c'est Cursed. Bon. il y a sûrement un tuyau quelque part On vais me sauter comme un gogo gold il n'y a pas de vous sauter sûrement un enfin, si je remonte là par là si je remonte par là il y a peut-être un niveau quelque part là, ça peut être pas de rigueur Hein. J'aime pas trop euh, enfin, les Romaque. Enfin, si je, je les ai, hein, euh, en fait, euh, il faut un. Les gens, c'est des beaux idées hein, dans les Romaque, je sais pas. Mais en fait, le problème, c'est que. Euh, ils font des trop grands hubs et tu trouves jamais les niveaux. Donc, euh, c'est ça que. Ah, voilà, bon, Il fallait rentrer dans le château. Ok, le premier niveau il est ici. Voilà. Très bien, on a trouvé le tout premier niveau. Enfin, je sais pas si c'est le premier niveau. Moi, bon, je suppose, voilà. J'ai l'impression que c'est BDF, EFPS, maintenant Il n'y a pas de génie, toi à côté de nous. Oh non, j'ai rêvé. Non, mais on peut arriver avec des étoiles. Hein. Ah, c'est un secret, ça ok, d'accord. Voilà. En tout fait, cas, pas les techniques dans le 64 langues. les okay, pièces rouge c'est juste pour une pièce rouge c'est pour monter enfin ah, c'est pour monter bravo t'as réussi à monter mario waouh trop fort on pourra faire le secret hein. ah mais là je suis bien pour trouver non ah, euh, là je suis bien pour trouver les pièces rouges je suis bien avancé euh, Mars64 Hackcore, on recommence une nouvelle partie bien sûr, et on va se faire un live sur Mars64 Highcore. C'est une grande remarque euh, cool. Pas trop avec un hub à il y a des niveaux euh, pas très longs euh, au commencement. Pourquoi pas, je les ferai peut-être en, en, en live, c'est vraiment clair. Bon, là, il y a une pièce. Ok. Ouais, là, je, je chasse des pièces. Je si J'ai bien compris. Comment on va là-bas? Ah oui, là, ça a un long tour ici. Ah, Non, Mario, ça oh, il pas être joli. Oh, étoile ici. Et peut-être même. Ah. Ouais, peut marrant, euh, Mario 64 accord, C'est What the fuck? Je peux le boire. Je monter, ok. Bravo, j'ai Oh là là, ce ne faut pas faire. Ok, on va aller. En en haut, c'est obligatoire. Et en bas, le chemin, là. tout ouais, Doucement. Hop là. Ah ouais, une étoile. Et on Je vais aller voir s'il n'y a pas un autre niveau. aussi un peu être sympa en, en vidéo. Ah bah regarde, moi ramasser une étoile pour faire un prochain vidéo. Regarde tout ce que c'est comme vidéo. Ah. Wow. Hum. Pas de sympas. Je vois deux étoiles déjà. Ok, je t'envoie une troisième là. c'est. Non, c'est une... Est-ce qu'il y en a une là oh, Je pense pas qu'il y en a une dès le début. En tout cas, il y en a partout. Bon, je trouve tout ça. Oh, pas de problème. Ah, bah, c'est bon. bon. Si je suis sûr, c'est sur ces trucs-là. Ah, vas-y. on va les safetter ça va m'aider là ici, wow ok un chou sur notre plateforme okay. on fonce ici j'attends que la flamme disparaisse mais il y a des défliches à chaque fois en fait dans ce niveau j'ai l'impression c'est surtout pas la première étoile non. moi je préfère descendre tu vois quand je descends ça se passe en bas en fait les trucs bien d'ailleurs euh, là-bas j'avais vu une étoile mais elle est sur le sol ouais ouais il y a du poison c'est bien ce que je me disais aussi hop j'ai vu une étoile ici donc je me sauvegarde rapide pour commencer ici directement, ça commence bien. What? Y'a plus de texte. Oh là là là, y'a un bug là. Y'a plus de texture pour le poison. Mmh. ça me perd tout de ouf. Attends, y'a plus de texture pour le poison. Attends. What? What the What? On cherche pas à comprendre, ok <rire> Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Après ce bug magnifique, je vais te dire... C'était bizarre. Et eh bah ben, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt. Ciao, salut.